Le but de cet exercice est d'incorporer de, des données. Donc ici nous avons les données de 1966 à 1974 et le but ce serait de les avoir jusqu'à 1978. Donc plutôt que de refaire tout le tableau, nous cliquons dessus deux fois, ça fait apparaître des petits carrés noirs. Ici nous pouvons voir la plage. Donc la plage c'est toute la zone qui est utilisée par le texte. Si l'on va sur cette option qui apparaît donc quand nous avons sélectionné le tableau, on voit que ça va de A1, tout en haut ici, à C10 et donc il faudrait que ça aille de A1 à C14. Nous changeons cette valeur et on voit que le diagramme s'adapte automatiquement.